vidéo puisque vous verrez que j'ai bossé un peu le dossier. bonjour à tous. Allez, c'est un petit format du live de dimanche que je vais vous découper. Alors je vais le mettre, déjà je vais mettre un timer. Quelle heure il est Il est 39. Il est 22h39, donc plus 3, parce que j'ai commencé, ça fait 41. Voilà, Gims. Voilà, c'est un petit sujet dont je vais vous parler parce que bah, cette semaine, euh, peut-être vous avez vu, ça a tourné partout. Hein. Dire, même moi en Thaïlande, j'ai vu ça sur les apps et machins. maître Gims, ça fait une interview et tout. Il parlait des pyramides et tout. On va surtout se concentrer sur les pyramides parce que sur les autres, j'ai aucune notion. Les pyramides, pas je vais pas dire un peu plus, mais je pense qu'on a vu les mêmes vidéos avec maître Gims. Alors, ils l'ont interviewé en disant oh, mais les pyramides et maître Gims, tel un chat GPT. Il y aura eu des, des blagues enfin tu dessus. Maitre Gims, tel un chat GPT récent, a pris plein d'informations à gauche et à droite, les a mixés et vous a expliqué à quoi ressemblait un œuf de vache. Puisque c'était une des premières blagues de ChatGPT, vous vous demandez à quoi ressemble un œuf de vache. ChatGPT prenait plein d'informations, il te disais, ah, un œuf de vache, c'est gros comme ça, hein, comme l'autruche, et c'est marron parce que la vache <rire> un gros comme ça. Ben lui, pareil, il a pris plein de trucs qu'il a vus à gauche et à droite, il nous a mixé un truc et il a sorti euh, avec un aplomb digne de ChatGPT euh, tout, <rire> tout, toutes les théories, et on verra qu'il n'y a pas de... y a pas que de la merde. Mais le problème, c'est qu'il bah, s'est un peu exprimé, qu'un aplomb en disant c'est sûr que c'est comme ça. D'un autre côté, on avait un journaliste, que nous allons appeler le Renard, qui, attiré par le buzz alléché, euh... <rire> vit une occasion en disant euh, « oh, euh... oh mon bon Microbips, que vous me semblez beau, <rire> que vous me semblez intelligent, pourriez-vous m'expliquer un petit peu ?» Alors l'autre, il est parti euh, les galop en disant « Attends, t'as l'air bien con toi, journaliste, je vais t'expliquer comment ça marche ?» Alors que l'autre derrière était là, maître renard, en disant, <rire> tu, vas le, tu vas le lâcher ton buzz. Voilà, c'est comme ça. Et puis d'un autre côté, on a tous les historiens, notamment, j'ai vu, parce que j'ai revu aussi également la vidéo de, de Nota, Nota Bene, historien, toujours plein de certitudes, bien qui c'est bien sûr que non, c'est dans les livres, on sait tout. On sait tout, on sait quand et qu'ils mangeait. bien évidemment que c'est pas comme ça, les pyramides, nana, euh, c'est pas possible, euh, voilà, euh, c'était des tombeaux, et puis voilà. Alors, euh, comme on, pour les historiens, on leur rappellera que les livres sont écrits par les vainqueurs, comme les guerres. Les livres sont toujours écrits par les vainqueurs, donc les livres sont écrits par ceux qui veulent, et que bah, euh, les pyramides, c'est quand même un peu le sujet où, aussi historien qu'ils soient, ah, comment ils ont fait alors, en fait ah, et alors, Comment ils ont fait parce que c'est quand même plus tu regardes des trucs, c'est quand même chialé Et puis le nombre d'or, puis les champs mètres carrés, les constellations, ils ont fait comment Ah ben bah là ils, pas. ils pas. et tout. Alors après non, c'est les tombeaux. Voilà. Alors il y a soit les théories qui disent en fait bah les Égyptiens sont arrivés et les pyramides étaient déjà là. c'est d'avant, il y avait déjà quelqu'un qui a une autre civilisation qui avait fait les pyramides. Eux ils sont arrivés et que ah qu'est-ce qu'on va faire Ah ben bah, ah, un coffre, on va mettre, on faire un tombeau. Ça sera incroyable, on va graver nos trucs. C'est plus cohérent, tu vois, comme ça. Après, maître Gims, il est un peu mis dans le délire de l'électricité, mais on verra. Vous allez voir que a... ça se tient. C'est pas, c'est un peu gros, mais ça se tient. Euh... Après, voilà. Donc, pour revenir sur les pyramides, comme ça, chacun mère à la théorie qu'il veut. Mais alors, de quoi il est parti, maître Gims, pour nous sortir un peu tout ça Un, il y avait, euh... et ça, c'était véridique. Ils avaient trouvé des pots. Comme ça, en fait, nanana, et en fait, euh, vu la conception du pot, alors bouchon de bitume, tige de fer, cylindre de cuivre, tampon de bitume, nanana, ils ont trouvé des pots comme ça, voilà, en Égypte, et en fait, la conception du pot faisait une pile voilà, et c'était capable de générer de l'électricité alors, pas de ouf, hein. en même temps je veux dire, euh, je crois qu'il y a une orange une orange, je crois, ça peut générer de l'électricité, très peu mais je crois qu'il y a des gens qui arrivent à allumer une LED avec, euh, tu vois, avec truc, donc c'est génial et là, apparemment, le pot, comment il est fait, la conception et tout, ça peut générer des volts après, ne me demandez pas pourquoi, comment, est-ce que le hasard, le destin, est-ce qu'on nous ment est-ce qu'on nous folie, mais je pense qu'il a dû aussi tomber là-dessus en disant, ah, il y a des pots, machin, voilà quand tu dis ça, c'est étrange, comme les pyramides, le puis machin, truc, l'inclinaison, le sphinx, tout ça, voilà, il y a plein de trucs qui sont inexplicables, inexpliqués, et comme je dis, comme l'histoire est décrite par les gagnants, généralement, euh, s'ils n'ont pas envie de te raconter l'histoire, ils ne la racontent pas. Deuxième, il y avait ça, ça, c'est un truc qui a vachement tourné, alors, ça, c'est ce qu'on appelle, sur certaines vidéos, c'est ce qu'on appelle aussi un problème générationnel, c'est euh, de voir des lapins dans les nuages. Ça veut dire que, bah là, quand les mecs ont vu ça, en se disant, attends, euh, ils ont creusé euh, pas comment, hein. avec, avec la bite et le couteau, ils nous ont fait des machins. Regardez les vidéos, le truc étant c'est plat, droit, carré, au millimètre vrai et tout. Avec la bite et le couteau, ils nous ont taillé ça. Ils nous ont dit, quand même, il fallait bien qu'il s'éclaire. Un mec, il va me bah ouais, mais à la torche. Enfin bon, éclaire-toi dans, dans une cave à la torche. Tu vas pas t'éclairer longtemps, il n'y a pas assez d'oxygène. Donc, là, une des photos qui tendrait à dire, c'est Mais mon Dieu, c'est une ampoule. Alors, c'est une ampoule pour les, euh, les mecs qui sont nés euh, dans les années euh, 70, 70-80. Euh, Aujourd'hui, faites voir ça à un gamin qui se naîtra dans les. Euh, qui sera né entre 2020 et 2040 en disant c'est quoi ça Il ne vous dira pas c'est une ampoule. Pour lui, un, un tube transparent avec un filament. Euh, <rire> Et des cassettes aussi, on avait. ouais. Et tu, elles étaient grosses comme ça. Ça, c'est un problème générationnel. C'est-à-dire, bah, soit tu dis, bah, moi, je vois une ampoule, parce que ça ressemble à quelque chose qu'on connaît de notre époque, de ma génération, notamment de la vôtre, mais il est certain que dans 20 ans, leur dire... Ça c'est quoi les mecs vous répondront pas à une ampoule parce qu'aujourd'hui il y a des ampoules à LED partout où il y a machin et des petites LED machin, ou c'est des trucs à économie d'énergie, et en fait c'est c'est un tube vide avec un gaz et donc du coup c'est le passage du courant dans ce gaz qui éclaire les tubes phosphorescents ou les ampoules économies d'énergie. Donc ça tient plus. Voilà. Donc là, bon bah après, les mecs sont dit, bah attends, regarde, regarde Comment pas comme terrain plate, plate, platiste, comme ça, parce que regarde après tu tombes et tout. là, c'est une ampoule donc forcément électricité ampoule balaise ampoule. Putain, six mois avec une ampoule à l'aide. Ah mais c'était les vieilles ampoules, c'est vrai qu'ils n'y avait pas beaucoup de watts. Donc ils avaient des grosses ampoules à 4, ils descendait avec leur ampoule dans le leur... Puis c'est vrai que le, le dernier là, celui qui est au bout là, ça ressemble un peu au compteur EDF, machin et tout. Enfin, voilà, il y a des trucs qui tu dis waouh, c'est vrai. Mais ce, quand tu regardes ça, tu dis Ampoule, voilà, ampoule. Et un truc que j'ai découvert en faisant l'article, il y a eu, euh, parce que je dis, tiens, euh, moi, je faisais plutôt partie de ceux qui pensent que, si vous êtes un adversaire un peu l'ésotérique, ils expliquent que les pyramides sont des points énergétiques, sont des catalyseurs énergétiques, voilà, de par leur conception, et qu'en fait, ça relie la Terre au niveau des énergies entre elles, comme ça, et qu'il y en a partout dans l'univers, et que ça permet un système de communication d'énergie, puisque nous ne sommes qu'énergie, tout ça, tout ça, voilà. Ça, j'aimais bien. Ça, c'est la théorie qui me plaisait bien. Voilà. C'est les pyramides, l'énergie, ça protège la Terre, à un lot, comme ça, et donc, du coup, les pyramides sont entre elles, c'est pour ça qu'il y a les pyramides partout, nanana, c'est pour ça qu'on en trouverait même sur d'autres planètes et tout, parce que, voilà, la pyramide, énergie moi, j'aimais bien ça. Ça, ça me plaisait bien. Mais en fait, non non, non, après, je me suis dit, ouais, mais les mecs, ils ont dû faire un amalgame en disant, les vidéos qui parlent que les pyramides, c'est fait pour canaliser l'énergie, tout ça et tout, puis je me suis dit, ouais, ils ont dit, ouais, source électrique, et en fait, non, <rire> il y a vraiment un article, il y a vraiment un article en disant, des centrales électriques sans fil, alors, des... ben, pour certains théoriciens, les pyramides auraient, en fait, servi de centrales géantes d'électricité pour les égyptiens, peut-on lire sur le site Epoch Time, donc, quand même, pas mal quoi tu vois ce serait la, la lecture des hiéroglyphes qui permettrait d'étayer la théorie donc à mon avis ça je ne connaissais pas mais a, apparemment il y a une grosse grosse théorie qui euh, qui irait tendre ou moelleux sur le fait que les pyramides soient alors bien évidemment ils vont aller chercher tous les machins qui vont dans ce sens là les ampoules alors moi je vous ai donné les ampoules et les batteries parce que j'ai trouvé que ça et que ça me paraissait tu vois facile il y a ceux qui voyaient aussi un hélicoptère dans les hiéroglyphes mais apparemment si tu prenais un hiéroglyphe de eux que tu le modifiais et eh bien, par rapport à des gens de notre génération, puisqu'il y a encore des hélices et tout, bah, ça ressemble à un hélicoptère ou une soucoupe volante. Après, on est d'accord que l'ampoule, euh, dans 20 ans, en fait, devant voir un gamin, tu sais quoi, c'est un en rond avec euh, un serpent dedans, tu vois. Après, chacun verra un peu le lapin, euh, l'animal qui voudra nuage. Et eh bien, il y a vraiment une théorie qui dit ça. Alors, que je pense que, bah, alors, et ce qui prouve bien, c'est que bah, Maître Gims, il est comme vous et moi. C'est un humain et tout, avec ses, ses bêtises et ses trucs. Alors après, le problème, c'est que bah, comme il est trop connu, il a mis en avant en disant « C'est sûr que c'est comme ça !»« Parce que c'est comme ça !» Après, euh, voilà, c'est un peu léger. Après, on peut pas dire « C'est sûr que c'est pas comme ça hein, !» Les pyramides, machin, truc... Euh... Que faudrait quand même... enfin, il faudrait quand même, après, rappeler aux, aux historiens que les Égyptiens, faudrait... Pour tout le respect que j'ai pour eux, ça serait peut-être la civilisation la plus conne de la planète. Ça veut dire que les mecs, avec l'avance qu'ils avaient, c'est-à-dire que les mecs, ils construisaient des pyramides et tout. Ça veut dire que normalement, tu vois, il y a la, le bœuf, après il y a la charrue, tu vois, ok. Après il y a euh, le moteur électrique, nanana, et après euh, voilà les robots et, et les drones. Donc les mecs étaient quand même capables de construire des pyramides de psychopathes à un millimètre près. Ils avaient les constellations, ils avaient tout, l'irrigation, tout, nanana. nanana. Et, je veux dire, regarder des reportages sur l'Egypte, moi je suis jamais allé, mais bon. Pfff. Ils ont perdu un peu l'avance. Hein. En théorie, tu es comme ça, tu un truc de ouf, quoi. Ça, ça devrait être dingue. Voilà. Donc, c'est qu'il y a eu un moment, il y a eu un problème dans, dans l'histoire qu'on nous raconte. Et ça, Metro Gibbs, il n'a pas, à mon avis, il n'a pas su trop trop l'expliquer, ou il est un peu parti en couille avec ce délire-là. Après, vous me direz, vous, ce que vous en pensez, si vous l'avez vu. Après, bon, est-ce qu'il y avait l'électricité Ça, je sais pas. Peut-être pas. Peut-être. Peut-être pas. Non, non, je dirais peut-être pas. Mais pas dans la façon où on le voit. Est-ce qu'il y avait des possibilités Est-ce qu'il y avait des technologies euh, Moi, j'aimais bien la théorie en disant. Alors, on... Et ça, il euh, y en a qui suivent pas mal de trucs. En disant, il y a quand même eu plusieurs euh, comment dire, civilisations. Hein, ça suit. que nous, euh, l'histoire, elle est réécrite pour que ça colle bien et tout. Et qu'il y avait les civilisations avant, qui étaient vachement en avance. Et qu'on construit tous les trucs de psychopathes qu'on voit, hein, qu'on dit putain, c'est impossible à faire. Ben, c'est eux qui l'ont fait. Et bien, forcément, comme c'est resté, ben voilà. Et nous, on arrive là, on se met dedans. avec les Égyptiens, on fait un peu pareil. Et qui sont arrivés, qui y avait un peu des trucs de dingue. Et qu'ils ont essayé de faire fonctionner, quoi. Voilà. Parce que bon, les pyramides, c'est quand même voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez ça. Si vous avez des théories, moi, euh, moi, je suis open. <rire> moi, je suis open. Mais voilà. Après, le problème, c'est que lui, il vous a raconté ça avec un aplomb incroyable et que oh, il serait parti dans le sens. Je ne vais pas dire comme je fais moi, mais en disant oh là, il y a quand même des pots en disant ça fait une batterie. Ok. Là, on dirait quand même des ampoules. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, euh... puis comment ils éclairaient pour creuser le machin là. Ah, les historiens, vous savez tout, vous savez à quelle heure ils mangent, les sarcophages, trucs, mais comment ils éclairaient Comment ils allaient faire et tout Il y a quand même beaucoup, beaucoup de questions. Après, on peut affirmer rien tant qu'on n'est pas vraiment sûr, parce que les gens veulent des preuves. Voilà. Et ainsi, je termine cette vidéo qui finira sur GG Vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui regardent ce replay, ce que vous pensez de bah, la théorie de maître Gibbs des théories qui sont faites sur internet. Est-ce que vous étiez au courant ça de la pyramide électrique j Moi j'avais pas. Je, je découvre ça. Pourtant, euh, j'adore les trucs sur les, les aliens, les théories. Je prête ma bonnet à Gaïa et tout, tu vois. Mais ça, j'avais pas. <rire> j'avais pas. Et je pense que je regarderai s'il doit y avoir des vidéos de fou. <rire> des hiéroglyphes, de machin. Regarde On voit bien que c'est une prise, là. Euh, regarde, il m'a remarqué 220 volts à côté, et tout voilà. 110. C'est l'autre <rire> pays. Je sais pas, je regarderai, vous me direz ce que vous en pensez. Mettez votre plus beau like, vous abonnez, vous laissez un commentaire, ça fera de, du contenu pour GLG Vidéo. Ah on reprend le, le fil du chat à tout de suite.